Monsieur Alain Jules, vous êtes spécialiste français des questions internationales. Merci beaucoup de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Jules, s'agissant en fait de ce qui se passe sur le marché mondial du pétrole, il y a eu euh, cette récente réunion de euh, l'OPEP face à l'intransigeance de euh, certains pays, très particulièrement ces euh, monarchies arabes et du Golfe Persique, euh, qui sont soumises en quelque sorte à euh, l'Arabie euh, saoudite, l'organisation a, a décidé de maintenir inchangé euh, le plafond de euh, sa production estimée, estimé euh, je crois à euh, 30 millions de barils euh, par jour suite à cette décision euh, de l'OPEP en dépit de, du fait qu'en fait il y avait il y a certains pays qui ont demandé en fait la baisse de la production il y a eu en fait de la baisse euh, euh, sans précédent euh, des prix du pétrole sur le marché euh, mondial, même les bourses des monarchies arabes du Golfe Persique ont euh, plongé. Et le président iranien Hassan Rouhani euh, a réagi en fait à cette baisse euh, du pétrole sur le marché mondial. Le président Rouhani y voit euh, pas un aspect économique, mais plutôt un complot, un complot dirigé euh, contre les nations euh, musulmanes et le président Rouhani dit que, en fait, les musulmans euh, ne vont pas, bah, en fait, oublier cette action donnée par certains euh, pays et vont y réagir. Vous, euh, spécialiste des questions internationales, comment commentez-vous, en fait, de cette volonté de vouloir, en fait, baisser euh, le prix du pétrole sur le marché mondial, s'il vous plaît. Mais écoutez, euh, c'est très simple. Hein je veux dire, euh, j'ajoute à cela par rapport aux propos du président Raoni, que j'ai lu, effectivement. Euh, il s'agit aussi, euh, d'autre part, d'affaiblir la Russie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que non seulement le pays arabe, mais aussi la, la Russie. Alors, de quoi s'agit-il réellement Pour moi, je pense très bien que ce sont les États-Unis qui sont derrière. À partir du moment où ce sont les grands protecteurs de l'Arabie Saoudite, qui, de notre côté, n'est ce pas le grand protecteur, c'est-à-dire euh, euh, la protectrice, on, on va dire l'Arabie Saoudite, hein, protectrice de tous ces micro-états. Micro Vous comprenez tout de suite que euh, euh, ces producteurs de, de pétrole vont écouter l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que l'Amérique n'a pas besoin de passer par ces petits pays-là euh, sur la baisse euh, du prix du pétrole. Mais non... Euh, Simplement euh, passer par l'Arabie Saoudite. Alors, quand, quand vous voyez effectivement cette configuration-là, ça mine l'économie russe, qui est déjà très secouée ces derniers temps, avec notamment euh, toutes ces sanctions euh, illégitimes occidentales, et bien évidemment l'Iran. Donc, le président Rony a raison, mais euh, euh, il n'a pas parlé de l'aspect euh, russe, et je vous dis que c'est simplement ça, c'est-à-dire que détruire les économies. Sur le plan économique, même, c'est-à-dire sur le plan macroéconomique, on comprend très bien que ces gens le font pour encore favoriser les États-Unis, mais détruire les autres pays, c'est-à-dire même leur propre pays, en réalité. Vous avez parlé tout à l'heure de la bourse qui a, qui, qui a chuté, même dans l'Arabie Saoudite. Donc on comprend tout de suite que ces gens-là ne servent pas leur peuple et ne servent que les États-Unis et peut-être l'Occident. Parce que quand il y a cette baisse-là, forcément, on va vous dire que l'économie fonctionne mieux, que peut-être les prix du de, de, de, de, de, de, de, de kérosène baissent, alors euh, les prix des billets d'avion vont baisser, etc. Ah, ben, c'est de la vie. C'est complètement faux. Donc ces gens euh, jouent toujours et encore contre leurs propres intérêts, mais ne favorisent que, bon, on va dire leurs protecteurs, c'est-à-dire... Euh, euh, euh, les États -Unis, autrement dit, vous voulez dire, autrement oui. dit, vous voulez dire, Monsieur Jules, que les, là, les Saoudiens, le régime saoudien, plutôt, fait le jeu des Américains. Le régime saoudien, qui en a déjà également euh, l'expérience d'une chose pareille avec les, les Américains, vous vous en souvenez, lorsqu'il y avait euh, l'époque de Gorbatchev, s'agissant euh, de, de l'ex-Union euh, soviétique, les Saoudiens ont oui. fait le jeu des Américains pour faire baisser le prix du pétrole, ce qui a en fait abouti à l'effondrement de euh, l'Union soviétique. Mais là, euh, euh, ça, cela a tourné contre le Saoudien parce que maintenant, il se trouve confronté à une réussite dirigée par Vladimir Poutine. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que justement, euh, c'est de jouer ce jeu-là, de chercher à subir, euh on va dire l'axe de la résistance au nouvel ordre mondial, parce qu'ils veulent tout contrôler, ils veulent tout, tout ils veulent diriger tout. Hein. Euh, alors, effectivement, Poutine, il, il a des ressources. Et Poutine, c'est pas, euh, même comme il a bénéficié d'être appareil au pouvoir de la période troïka de Gorbatchev, mais au moins, il a une vision qui est assez vive de la situation et il le comprend déjà. Et les Russes sont justement en train de se prévenir de de tout de, de, de plus, cela, de plus avec euh, des mesures étatiques qui sont assez fortes, et je crois qu'on on en saura un peu plus les, les jours qui viennent. Voilà, c'est ça qui fait que, finalement, Poutine est en train de mettre tout leur plan dans l'eau. Et l'Arabie saoudite n'aura que ses yeux pour pleurer demain, parce que les Américains, qui ont leurs réserves de pétrole qui ne n'exploitent pas. Et eux qui exploitent leur pétrole finalement à puis en entraînant tous les autres dans, dans, dans, dans cette galère-là euh, du futur. Parce qu'il ne faut, faut pas oublier que le pétrole est quand même doré, périssable. Donc tous ces petits royaumes-là, quand il n'y aura plus de pétrole demain, même comme les ressources sont immenses, vous verrez très bien que finalement, ces pays, malgré la présence américaine ici ou là, ne tiendront pas à cause de, de leur couardise face aux Américains. Donc, on peut dire sincèrement aujourd'hui que c'est encore un poker menteur qui va plutôt euh, euh, euh, coincer demain l'Arabie Saoudite. Et bien, et bien sûr, c'est ces hein, Voilà, qui sont autour de nous, c'est-à-dire les, les Émirats, etc., les petits royaumes là. Voilà. Ce qu'on peut dire pour l'instant, en attendant le, le, la suite du mouvement de... de, de, de, de crise pétrolière entre guillemets euh, que qu'ils veulent mettre en place euh, en faisant croire que oui voilà il y a les ressources sont éternelles et que bon on peut vendre à des et quoi